Voir un peu de chute, il en crèvera en prison Dystopie Dystopie Dystopie Dystopie Nous font rêver, les fils de pub nous font acheter, veulent faire de nous des fils de pub, consommant notre puberté. Depuis qu'on est, on est voué, avoir des images trafiquées. Ce trafic nous fait douter de notre propre réalité. Dystopie, nous dyste pas d'humeur à discuter, mais je suis bourré et je bouillonne. Envie de crier que nos vies sont connes, je suis bourré et je bouèche, envie d'y mettre son putain de compte, envie du faire changer de camp, envie de voir ses idées ensemble. Ils se font du blé sur postérieurs passent leur temps à nous inspecter monde plein de prospecteurs ils s'arracheraient le cœur pour te faire l'acheter chez nous appelez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 ça peut être dans les chiottes. Que les pauvres n'assument plus la faute d'une planète lavée au desktop. Maxi ah, je rêve qu'on la stop. Facile à dire derrière son laptop. Cette révolte faudrait lacter. Que l'humanité vise à la voir lacter. De toute manière, la mort l'attend. La tente, pas à mater Arrêtons de dire si seulement. Un autre monde est à cimenter. Dystopie. Dystopie. Dystopie. dystopie. dystopie. Dispose du pétrole, dispose du pétrole, BITCH Discope